Vas-y, on vas dit souris. Ça tourne Allez, allez, allez. Oh. Brrr Et... ah ga, ga, ga, ga. je suis là. Gagagagar. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Tu nous vois, tu... tu nous vois, tu, tu ne vois plus, tu nous vois, <rire> tu, <rire> tu, vois plus <rire> tu Je... nous vois plus, tu nous vois, tu nous vois plus. Attends. Quoi, Vas-y, quelle Plus. Allez Un S'il vous plaît, monsieur. Ok, coucou. <rire> ok, coucou, Bob. C est... C est prêt. Euh... Non. <rire> Allez. Oui, on voit tout. C'est parti, on voit la sauce. C'est parti les amis. Je suis sûr qu'on peut y arriver. On est là pour gagner. Olé Olé allez. Vas-y, souris. Vas-y, fais la chaîne. Vas-y, on fait un Oula Oh elle fait du bruit cote. Putain elle fait trop de bruit elle Aïe aïe aïe aïe il faut que je me tienne. Ah ah, t Ça a encore refait le bruit là-bas, hein Ça va falloir vraiment vérifier, hein, parce que c'est très cassant, tout ça <rire> On a coché on dans Love Story, c'est pas possible <rire> Pour moi, t'as dû voir ma bouche en droit Comment est-ce que je fais, hein, le petit B